Salut à tous, c'est H. LM, et bienvenue sur Bienvenue. <rire> oh. <rire> L'erreur de vouloir courir, j'ai fait te foot à coup de savate, parce que <rire> du coup, j'étais dans Dead dans, dans, dans Space, courir, c'est L1. Ah oui. C'est le plancher. <rire> <rire> Je réfléchissais, tu vois. Tu m'en fais voir des vertes et des peintures. Ah bah là. <rire> <c 'est... rire> et puis. Oh, ouais, en, juste en plus on rajoute. <rire> T'es <Tendre> en train de te transformer <rire> J'espère que vous avez bien compris, parce que je <rire> J'espère que vous avez bien compris. Je vais arrêter de dire des trucs, moi. Parce que je me fais du mal. Ouais, donc j'essaie je, de, re, de redire ce que je voulais dire. On fait cette vidéo rapidement parce que bon, on en a déjà fait sur une Dead Space il y a pas longtemps et puis que... Non, attends, je vais recommencer. Parce que je, suis pas... <rire> je sais plus vraiment ce que je voulais dire, en fait. Mais j'ai senti que tu te disais, attends, est-ce que c'était bien ça donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on fait cette petite vidéo-là rapidement, c'est juste pour le, le fun, histoire de patienter jusque mardi voire mercredi, parce qu'il y a le jeu. Bah, je pense que vous en avez entendu parler, Absolver, qui va sortir. Voilà. Et on... et nous on a. Vas-y. Euh, on a prévu de. Voilà. <rire> <rire> on a prévu de faire une petite vidéo dessus. J'ai TDH. On a prévu de faire une petite vidéo. Je peux pas TDH. On a prévu de faire une putain de vidéo dessus. <rire> <rire> en définitif, on va faire une putain de vidéo de merde sur ce putain de jeu à la con. Voilà. <rire> on va te le faire, ton putain de jeu. <rire> le système n'a pas pu charger le langage choisi, putain. Je sais pas, sur les arts martiaux en fait. Les arts martiaux, la calotte de ses morts, le Joe. Eh, hey, attends. Il y a coffre, et, et ça, c'est quoi ça Viens voir, regarde. C'est pas un clin d'œil à Walking Dead ça Eh ben si. Euh. Voilà, donc comme on l'a dit, bah, on va se retrouver vite sur, euh, si tout va bien, sur Absolver, donc euh, je pense à partir de mercredi. Alors on sait pas encore quel format on fera, mais soit un let's play euh, complet, de la même manière que Dead Space, soit des vidéos courtes, on verra bien euh, comment se déroule le jeu tout simplement ouais. en fait. Hein. C'est ça, ce sera peut-être un petit peu de fun, ça dépend vraiment le trame scénaristique assez, euh, assez conséquente, dans ce cas-là on pourra avoir ouais. pour faire un, un format épisodique. Il me semble que non, au niveau narratif, il y a très peu de choses. D'accord, et ben alors dans ce cas ce sera des fruits de présentation assez rapides et un peu entrecoupés pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Ouais. Et si vraiment on accroche et qu'on continue de jouer, peut-être qu'on montrera évolution euh, au fur et à mesure de nos mmh. personnages. Enfin, voilà, de toute ça. façon, on verra bien, puis on vous redira ça euh, très rapidement. Exactement, et ce sera pour, normalement, le 30, si tout va bien. Donc mercredi, c'est ça, comme tu as dit. Ouais. Mercredi 30. Ok. Voilà, donc ben euh, voilà. en attendant, bah, pantoufle. Et voilà, pantoufles et tout le monde et à la prochaine.